Youtube Je me retrouve avec Kezak, un viewer de 17 ans qui habite vers le milieu de la France. Il est original, il se drogue pas, surtout pas. Je vous laisse regarder la vidéo. Il y a plein de surprises. Bisous. T'as Twitch ou pas toi euh, bah oui bah là je suis en train de te guetter en fait. Nickel. Poulet <rire> tu, fais, tu, fais, tu fais 6 kills cette game, je t'envoie 100 euros. Et comment aussi tu vas les envoyer Paypal. Mais c'est qu'en fait, j'en ai pas, je t'en fais pas. Carte cadeau. Je, je t'envoie 20 grammes, sinon. J'ai même pas une arme en ce oh, Désolé, les gars. Oh. Non, non, non Il y a trois mecs devant moi, là. Là, actuellement, il y a trois mecs... Le drone est à court de carburant, il rentre sur la C'est tellement des enfants de pute, de ouf. Mais c'est impossible que j'ai perdu. Reste en vie, Zélix. Sinon, c'est perdu. Essaye de courir et d'aller acheter une caisse. Une quoi Une caisse Ouais, une caisse. Et t'es le boss, en vrai. T'as déjà deux kills. Et je te la trois. Bien joué. Je te prends une carte cadeau Xbox. Enfin, un station si tu veux Ah je sais pas, moi aussi c'est toi qui vagues, franchement moi c'est, ouais, plaisir tu vois Mais franchement ça fait plaisir de jouer avec toi, franchement déjà, c'est déjà, c'est déjà plaisir C'est un plaisir ah. les gars c est trop mignon en chat Tiens, envoie les soussous, je suis derrière toi Ah ouais tiens, excuse moi, tiens, prends Oh t'inquiète Bah ça, ça me régale les gars Quoi qu'il arrive Et du coup, c'est quoi ton pseudo hein sur Twitch C'est kezak18vz euh, Comment t'écris ça euh, Kezak, bah kezak, sais écrire kezak Ouais. Euh, ouais et tu marques ça, tu 18VZ. Kézak comme la flotte Euh ouais comme l'eau, Kézak comme l'eau. Ah ouais ouais, elle est bonne cette eau ou pas Euh ouais ouais ouais, bah sais pas moi après t'as vu j'ai jamais goûté mais... C'est pareil elle est bonne cette eau, sais pas hein. T'as jamais goûté de l'eau Bah si. Ah oh, non, il craque gros, il était caché, c'est pas possible. Il sort des trucs. Oh okay. Alors, ouais. shit. Non. Non Ah oh, les deux qui arrivent en même temps les gars. Ah oh, les deux qui arrivent en même temps. Celui derrière, celui devant. Attention ah, il faut que tu restes en vie poulet. Très important. Parce que là les, euh, au final les, il te reste plus que 3 kills à faire. Ça, ça va être facile. Mais juste il faut que tu restes en vie. Mais viens. Euh, si, tu veux, euh, bah, si tu veux je vais essayer d'aller dégager le, euh, la place euh, au niveau du loadout. Il y a un autre loadout qui va tomber bientôt, si jamais Ah, oh, bien joué, quatrième kill Oh je le cross oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors surtout, il faut pas aller sur notre loadout Je suis allé vérifier moi-même tu vois, il faut pas y aller Ouais, ouais, ouais, as pas y aller, as vu, je ouais, vu, ah, lui, lui, ah, ouais, ouais lui, je lui suis. Est es, elle est sympa ton arme, elle marche bien, tu peux tirer s'il te plaît non, je, je la ramasse, Tire vite fait eh oh, Eh ben, Elle a l'air très, très très sympa hey, Il joue bien Dites-vous les gars, vous avez vu ses mouvements, sa vision de jeu et tout Il est bon Il est bon Il se démerde bien Je suis fier, Je suis fier de ce petit pongo là Ils sont encore en train de camper le loadout les gars En fait là, c'est que le plus stressant, c'est que j'ai pas de plaque C'est ça le problème viens tu veux, j'ai des j'ai tout pour toi. T'inquiète, c'est bon, j'ai enfin réussi à récupérer mes armes. Okay. Je, me, je me suis battu pour slow down, mais j'ai réussi. <rire> ah, ça mais a fou... comptait, hein. ah, ouais, mais bah ça a foutu ma game en l'air, mais bon. Et écoute. Juste devant, poulet, à gauche. T'as vu son équipe ouais, bah franchement j'ai pas vu là T'as ah, du monde sur toi pas chaud pas ou pas Euh non mais il y a des gens juste, juste là. Et c'est ceux tu qui m'ont bolos. Moi je veux bien, c'est ceux qui m'ont boloss toute la game. Hein. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. C'est veux... Tu veux des plaques Sni Sniper nord-est. Non, c'est cool, frérot. 3-6 Je suis désolé. Alan, C'est trop fort. <rire> il y en a un autre contact. Il a un HP Il est mort. Bien joué. Je joue avec un youtubeur là, Jesse. Mais c'est un grand youtubeur, ça va, Chouachin. Ouais ça, c'est pas du... C'est ok. Après ouais, ouais, moi, je, qui, là, je, je qui, là. joue avec le cousin de Zelix, tu vois, c'est un honneur. Hein. C'est bien c'est qu'il est gentil, le gars-là. Il sait toujours dans mon jeu avec tous ses abonnés. Oh merde, frérot oh, oh t'es le boss, t'es le boss. Reste fort, ne réanime pas, ne réanime pas. Là, tu peux toucher. Ah non non non non. Attention, chaud, casse-toi, casse-toi, tu peux courir. Ah oh oui toi, il avait 16 kills, je croyais qu'il avait moins moi <rire> Je vais pas euh... les kills non Ah, là, Attends je vais être rien normalement non Ah non Ah ouais c'est fini Oh désolé <rire> Colat. C'est le Carré Non. Il y a un shop pour que je puisse te réanimer Euh franchement je pense pas, attends Attends et... Il oh, n'y a pas chez non il n'y a pas Ok poulet Je lui ai dit qu'on allait gagner le chat oh. Non mais là sais rien, il va aller gagner la partie euh. Regarde il va aller gagner yeah. Dis-vous qu'il fasse quoi les gars Regarde c'est lui, regarde c'est lui Mmh. Il, il a fait 22 kills quand même, ça va dans la game hein. Vraiment, là. Pas mal là. Avec un show. C'est sûr il va la mettre sur Youtube Vas-y je suis une para, donne moi un truc Peut-être pas La Para là Il est là, il est là, là para. Non. Ah, Il, a, il là. Même pas là il va la win, il va ah, la bon win Dommage Je me suis auto-para, je me suis troll les gars, j'ai voulu, voulu trop troller les gars il a, fait, il a fait le taf, il a fait le taf, il est gentil Juste, <rire> c'est pas grave les gars, la, la, fini, la finition est bonne je vais, lui, je vais lui dire les bonnes nouvelles quand même Bon Zélix. j'ai bah, ouais. un peu trollé la fin la... Mais la vidéo ouais, elle ira la vidéo, la vidéo, sur Youtube ouais. Et euh... Je vais juste, je vais reconfirmer avec toi ton pseudo Twitch. Vas-y. Euh, c'est quoi exactement qu -ce ton truc Twitch Alors, je une... K. Bakezac. Une... K. E. Z. K. E. Z. A. C. 18 V. Z. Voilà, c'est ça. C'est bon. On va t'envoyer une, une oui. petite carte, une petite carte cadeau PlayStation de 100 euros. Ça te va et c est, c est, je pourrais faire quoi avec ça? T'acheter des jeux ou si tu préfères une carte Amazon pour t'acheter un objet, c'est comme tu veux. Moi je m'en fous. Bah, pas, je sais pas, bah un truc pour le jeu là. Ouais. Regarde, il va t'envoyer une liste de cadeaux, tu choisis celui que tu préfères. Ça te va? Attends, je Attends, ouais. Merci euh, chaud hein. De rien, je vous laisse avec lui, et euh, moi je vais aller continuer tout seul. Je te fais des bisous. Et à ouais, la prochaine! Merci. OK bah de toute façon vas-y de toute façon on est là guette tes vidéos et, et oublie, oublie pas, pas et... la drogue c'est super dangereux OK Comment tu Tu de